Imaginez un instant 25 experts qui viennent chez vous, vous donner leurs meilleurs conseils dans des domaines variés comme le marketing vidéo, Instagram, LinkedIn, comment créer des tunnels de vente, comment avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur qui réussit, comment être plus productif, comment créer des formations en ligne, etc., etc. Je vous invite à regarder en dessous tout ce qui vous est réservé durant la semaine du 10 au 15 février. Vous vous inscrivez et puis, durant cette semaine, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, à des heures précises, il y aura une masterclass d'un expert. Et il faudra venir et regarder ce contenu qui a été vraiment condensé, synthétisé pour vous apporter euh, une expertise en seulement 45 minutes. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez un lien pour rejoindre le groupe Facebook en attendant le 10 février. Comme ça, dans ce groupe, vous pourrez vous, pourrez vous connecter à une communauté d'entrepreneurs web. Euh, vous pourrez aussi regarder du contenu que moi-même, je crée pour vous aider déjà à vous lancer en attendant le 10 février. Donc, inscrivez-vous et euh, bah, j'ai hâte de vous suivre par la suite. Si vous ne me connaissez pas encore, bah, je m'appelle Lingencia, Je suis business coach, ça fait 10 ans que j'entreprends. C'est pour ça que j'ai pu rassembler autant euh, de monde. Et puis, ma passion, comme les autres intervenants, c'est de vous aider à créer un business rentable et qui vous rende plus épanoui. Donc, inscrivez-vous tout de suite et hâte de vous retrouver dans le groupe Facebook après. Et surtout, surtout, la semaine du 10 au 15 février, on va vous donner du très lourd et vous allez repartir avec du contenu, des idées, une communauté, des relations pour pouvoir avoir un business rentable, profitable et épanouissant durant l'année 2020.